Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, une intervention de souris dans une maison. Une dame se retrouve avec plein de souris dans sa cuisine. Donc je vais préparer le matériel et je vais vous montrer où je pose ça dans la cuisine. A-dessus. Donc préparation des boîtes à souris. On ouvre la boîte fermée à clé pour éviter que les enfants ou les animaux n'y touchent pas dans la maison. On met de la pâte à l'intérieur, la petite souris rentre par le trou, rentre à l'intérieur, grignote et meurt au bout de 5 jours. Après, ça, on appelle ça une plaque glu. On enlève le papier, on met un petit appât au milieu on pose ça dans la maison, un endroit stratégique, et la souris est attirée par la part et se colle sur la plaque aiguë. Donc on prépare tout ça et on va amener ça chez le client. On est derrière le, le frigo. frigo, et vous, vous voyez, les souris ont commencé à faire un trou dans le mur. Donc on va mettre une boîte à rangeur juste derrière le frigo. Voilà, les appâts bleus sont pas mangés, donc à mon avis, ils ne passent pas trop là. C'est quand même assez bien fermé. On va quand même mettre une boîte. Le sortir dehors directement. On terminé j'espère que ça vous a plu cette petite intervention de souris la cliente a rattrapé un tout avant que j'intervienne huit souris vous avez vu on avait une, une euh, qu'elle a attrapé dans une boîte donc elle était euh, la pauvre petite souris était coincée elle était un peu fatiguée parce qu'elle a dû manger du poison que le client avait mis voilà donc euh, là normalement en 10 jours ils auront plus de problèmes. donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner surtout un petit pouce bleu laissez des commentaires et je vous dis